Ça part d'un constat simple et incontestable. La mission du directeur financier s'est élargie de façon considérable donc, au fil des années. Ce master est censé répondre aux nouveaux enjeux donc, de la mission du directeur financier. C'est ce que proposent Yeseg et Segos via cet executive master. Bien, il s'adresse à une population assez large qui néanmoins doit bien évidemment à la base disposer donc, je dirais, de, de bases financières relativement solides. Ce master, en l'occurrence, il est destiné à upgrader les compétences de ces personnes pour en faire à terme donc, des directeurs financiers de plein exercice. Bien, la pédagogie, c'est donc le meilleur des deux mondes, à savoir donc, euh, des universitaires académiques côté IESEG et puis euh, des professionnels donc, euh, avec un background professionnel euh, côté Ségos de façon à donner une vision, euh, je dirais à 360 degrés, des missions du directeur financier aux différents candidats. Alors le rythme, c'est une semaine par mois pendant 10 mois. Alors on a voulu entre guillemets proposer quelque chose qui était conciliable avec l'exercice d'une activité professionnelle. Donc c'est pour cette raison en l'occurrence que l'on propose de réunir les candidats à raison de 4 à 5 jours par mois, donc euh, sur des formats ramassés. Alors, ben, les bonus, c'est ce qu'on appelle les apéritifs ou les cafés financiers, c'est-à-dire qu'à raison d'une fois tous les deux mois, parfois un peu plus en fonction des opportunités, on va proposer aux candidats des conférences de fin de journée sur des sujets euh, qui sont des sujets euh, d'ouverture, avec des intervenants qui ne seront pas des intervenants académiques, mais qui viendront parler en l'occurrence de leur expérience, de leur métier, et qui donc euh, ouvriront un petit peu les chakras par rapport à ce qui aura été vu euh, en cours. Alors la perspective qui en l'occurrence semble logique, c'est de permettre donc à des responsables financiers d'entreprise eh de gravir la marche du dessus et donc de devenir directeur financier de plein exercice. Euh, accéder au comité de direction, au comité exécutif. Une deuxième possibilité, c'est euh, de mettre, je dirais, euh, la dernière main à un projet d'évolution professionnelle. Ça peut être d'ailleurs pas forcément en tant que directeur financier, mais par exemple en tant que euh, futur repreneur ou chef d'entreprise. Et puis enfin, se dessine aussi un profil auquel on n'avait pas pensé initialement, le DAF à temps partagé, qui pour des personnes qui ont déjà un background professionnel assez riche, eh bien, souhaite se lancer en tant que prestataire indépendant. Le master, c'est 42 jours de formation, c'est deux tiers de technique et technicité financière et c'est un tiers de leadership, connaissance de soi, management des hommes, partant du principe que le directeur financier, c'est avant tout un dirigeant et donc il manage des équipes, il n'est pas simplement un technicien. Et ça, ça se matérialise par la mise à disposition, donc dans le cadre du master, de 10 heures de coaching donc, qui sont réalisés par des coachs assermentés et qui sont mis à disposition des participants. Participants d'ailleurs qui euh, utilisent très largement cette opportunité. Deux mots plutôt, opérationnel et inspirante. Donc beaucoup de cas pratiques, beaucoup de cas concrets de mise en perspective. Et eh bien ça donne en l'occurrence une employabilité très largement renforcée et un épanouissement personnel des participants avec un capital confiance plus plus à la sortie des 12 mois de formation.